Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, story time. J'ai jamais fait de story time, mais vous êtes super nombreux à m'en demander une. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager une petite expérience... ...assez particulière. Je sais pas du tout comment c'est cette vidéo. Il se trouve que quand j'étais petite, mes grands-parents avaient un ranch aux états unis Vous le savez, je vous en ai parlé avant. Et du coup, moi j'y suis allée plusieurs fois quand, quand j'étais petite. Et j'ai toujours dû voyager euh, accompagnée, donc avec une hôtesse de l'air qui m'accompagne, parce que j'étais trop jeune pour voyager toute seule. Moi pour moi ça, ça a toujours été une source d'angoisse. me demandez pas pourquoi, je préfère être toute seule qu'être accompagnée. Et du coup à partir de 12 ans, il y a pas mal de compagnies aériennes européennes qui vous autorisent à voyager seule. Génial, j'ai sauté sur l'occasion. Donc comme l'été de mes 12 ans, je partais aux états unis bah j'ai pas pris accompagnée quoi. Enfin je me suis dit c'est bon j'ai 12 ans, la règle c'est 12 ans, j'ai plus besoin. Il faut savoir que moi je suis du mois de février et je partais au mois de juillet. Donc, j'avais en gros 12 ans et demi, quoi. Donc, on voyait. Enfin, il n'y avait pas de problème. Le seul truc, c'est qu'aux États-Unis, les compagnies aériennes n'autorisent pas à voyager seules en dessous de genre 15 ou 16 ans. C'est super haut leur limite. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prenais mes deux vols en Europe parce que je faisais Lyon-Francfort et après, je faisais Francfort-Denver aux États-Unis. Donc, ces deux vols toutes seules, non accompagnées avec une compagnie aérienne européenne. Et ensuite aux états unis ma bah, mamie elle me rejoignait à cet aéroport et on prenait le dernier vol ensemble sur une compagnie américaine parce que je pouvais pas voyager non accompagnée et je pouvais pas en fait prendre la fonction accompagnée aux états unis En fait je sais pas comment vous expliquer mais si je voyage non accompagnée en Europe et qu'aux états unis j'arrive et que je dois prendre un vol accompagné, je peux pas parce que je peux pas euh, bah, me, me signer mon papier toute seule, il faut quelqu'un de majeur. C'était la première fois qu'on faisait ça étant donné que c'est la première fois que je pouvais voyager non accompagnée en Europe sur des vols internationaux quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait, donc je prends mon petit vol Lyon-Francfort, tout se passe bien, génial, je passe la douane à Francfort, pas de problème, tout va bien. J'arrive à la porte d'embarquement de Francfort, là je passe, c'était des machines, donc je passe mon... ma carte d'embarquement sur le... sur le truc truc, ça ne marchait pas, il y a une croix rouge qui s'est affichée et ça faisait du, du, ça faisait le bruit genre non quoi suis là en mode, qu'est-ce qui se passe Et du coup, je vais voir l'hôtesse, après genre trois essais, et je lui dis, madame, ça, ça marche pas, genre vous pouvez me faire passer, quoi. Elle scanne mon billet, et euh, elle me regarde, et elle me fait, bah, donne-moi tes papiers. Donc, du coup, moi, je lui donne mon passeport, et elle me dit, passe-moi le papier que tes parents ont signé. Je la rien, je lui fais, euh, quel papier que mon parents ont signé Mes parents n'avaient rien signé du tout, étant donné que bah on n'était pas du tout au courant qu'il fallait qu'on signe quoi que ce soit, quoi. Pour nous, c'était, bah... T'as 12 ans, tu peux voyager seule, c'est bon. Sauf qu'en réalité, ce qu'on n'était pas au courant, c'est qu'il fallait faire une autorisation de sortie du territoire. Et un papier que mes parents écrivaient disant, on autorise notre fille Maya à voyager seule à destination de blablabla. Bla bla. Génial Donc moi j'étais en Allemagne, dans un aéroport, sans parler un mot d'allemand et à l'époque très peu d'anglais. Coincée avec une hôtesse de l'air qui me parlait en anglais, en moitié en allemand, euh... Comprenais rien, quoi rien Donc là moi j'ai commencé à paniquer quand elle me dit donne moi les papiers que j'avais pas de papiers. Du coup en fait mon père comme il parle allemand je lui ai passé l'hôtesse au téléphone et ils ont discuté. Euh, moi pendant qu'il parlait au téléphone j'ai compris qu'en fait euh, l'hôtesse parlait à un autre euh, steward, une personne de l'aéroport il me semble pour lui dire décharge sa valise. Je sais pas comment j'ai compris ça. Hein. Très honnêtement je sais pas comment je l'ai compris parce que je me rappelle même plus la langue de, dans laquelle c'était. Mais je me rappelle très bien avoir compris qu'en fait elle demandait à ce qu'on décharge ma valise. Et moi j'étais là en mode non mais les gars je veux monter dans cet avion quoi, sortez pas ma valise. J'ai rien dit parce que clairement j'étais en train de pleurer, je suis rentrée dans un état de panique. suis là en mode mais moi je fais quoi maintenant que Je, je fais quoi euh, Mon père a réussi à négocier avec l'hôtesse en envoyant l'autorisation la, de sortie du territoire qu'il a fait sur le moment. En envoyant l'autorisation écrite sur le moment, en envoyant un mail à l'aéroport de Denver aux états unis pour prévenir que j'arrivais. Enfin bref, mes parents sur ce coup-là, ils ont géré parce que très clairement, j'aurais été coincée là. Du coup, résultat des courses, ils m'ont fait monter dans l'avion. J'étais la dernière, ils ont retardé genre euh, la fermeture des portes de 20 minutes parce qu'ils m'attendaient, ils savaient pas s'ils devaient me faire monter ou pas. Enfin, c'était une une catastrophe quoi. Du coup résultat des courses, ils m'ont fait monter dans l'avion, moi j'avais mon gros sac à dos comme vous savez quand on rentre en 6ème on a des gros gros sacs à dos comme ça là, j'avais un gros sac à dos énorme avec mon casque, ma bombe de cheval accrochée derrière en fait, donc en fait quand je rentrais dans l'avion je tapais tout le monde avec mon casque, c'était génial. Ok donc les amis, je viens de retrouver les vidéos du jour où ça s'est passé, donc du moment où je suis rentrée dans l'avion et, et où j'ai filmé pour expliquer ce qui s'est passé. Je les ai retrouvées dans un ancien vlog que j'avais posté, qui est en privé depuis, mais j'ai quand même vous montré ces images parce que ça vous décrit vraiment ce qui s'est passé et ma réaction en temps réel. N'oubliez pas que j'avais 12 ans à l'époque, d'où la vidéo, d'où ma tête et d'où la qualité, parce que je filmais à l'époque avec mon téléphone. Mais voilà, je trouvais ça vraiment cool de vous la remettre, donc c'est parti je suis dans la vol Francfort Denver et j'ai une grosse aventure En fait je suis passée à l'embarquement et il y avait une machine électronique on passe le billet dessus euh, bah, pour, euh, pour embarquer tout simplement et, euh, et en fait euh, moi ça n'a pas fonctionné, c'était une croix rouge et les ne sufferaient pas. Donc euh, je suis allée voir quelqu'un qui était au guichet euh, à 2 mètres quoi, de, à côté et, euh, et m'a essayé de régler le problème et pendant 20 minutes. Ça marchait pas, ça marchait pas, et, euh, et donc ça a duré 1 minute toute cette cata. Et en fait, euh, comme j'ai 12 ans et que c'est l'âge minimum requis pour voyager euh, seul euh, en avion, sans hôtesse ni accompagnement, en fait, je suis pas un UM et pas ben, il euh, y a eu un, un gros souci parce que, elle, elle, visiblement, elle ne savait pas que c'était cet âge-là, et elle me demandait un papier signé par mes parents avec l'autorisation de voyager seul. Donc en gros euh, c'était juste un peu la cata. j'étais au téléphone avec mon papa en larmes parce que j'arrivais pas à régler et surtout je ne comprenais pas parce qu'il parlait en allemand et enfin moi il parlait en anglais mais tout ce qui se passait c'était en allemand et c'était incompréhensible donc j'étais en larmes au téléphone avec mon papa qui était inquiet et ma maman aussi et voilà et au final j'ai sauté dans l'avion parce qu'ils m'ont laissé passer mais l'avion il a eu genre 10 minutes de retard parce qu'il ne voulait pas me, me laisser passer alors que j'étais totalement en droit euh, de passer et j'ai tout passé en plus un tout et il y avait aucun problème et là ils m'ont pas laissé passer bref petite mésaventure du jour euh, grosse mésaventure. du coup je monte dans l'avion on part on vole au-dessus de l'océan machin on arrive à Denver et là bah pas de valise et c'est là où je me suis dit mais bah, en fait la dame elle lui avait dit de faire décharger ma valise du coup, j'ai pas ma valise. J'ai attendu ma valise là pendant genre 20 minutes, il y avait plus de valise. Je suis là en mode, mais euh, et moi Je vais voir une dame et elle me dit, ah oui, ta valise, elle est toujours là-bas. Je suis là en mode, pardon Comment ça Du coup, bah, j'avais rien quand j'avais mon sac à dos. Je rejoins ma mamie qui m'attendait là, et là, mais je me suis mise à pleurer. J'étais dans un état de fatigue et de stress pas possible. Du coup, j'étais en larmes, je dis ah bah, il n'y a pas ma valise. Euh, on a pris notre dernier vol, on est allé à notre destination finale, on est arrivé chez mes grands-parents et ma valise est arrivée il me semble euh, deux jours plus tard Heureusement qu'il y avait ma cousine déjà là-bas qui m'a passé des vêtements parce que sinon bah, j'aurais été avec les mêmes vêtements pendant trois jours. Je passe mes deux semaines là-bas aux états unis c'était trop bien, je me suis éclatée, c'est toujours mes vacances que j'adorais quand j'étais petite, c'était aller là-bas. Je pense que c'est vraiment un de mes endroits préférés au monde, mais au retour, du coup en fait je rentrais avec mon papa qui était aux états unis pour le travail et du coup il m'a récupérée et on est rentré en France ensemble et au retour il bah, y a encore eu des problèmes avec les avions, forcément, sinon ce serait pas, pas drôle. Et on s'est pris <rire> une alerte à la tornade. Je vous raconterai ça dans une prochaine story time si ça vous intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires si euh, une story time sur mon expérience avec les tornades vous intéresserait. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis dans une prochaine vidéo.